Bonjour les amis, nous sommes à nouveau devant le DAX donc le marché en 4 heures, chaque bougie correspond à 4 heures. Donc nous sommes encore une fois dans une configuration telle que celle que je vous ai expliquée dans les vidéos précédentes. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner Donc qu'est-ce que nous avons devant nous Eh bien nous avons de nouveau le marché qui a fait un plus haut. Donc vous voyez ici, on est arrivé à, à peu près 15600 ici. Donc vous voyez ici une mèche 15605, 15604 ici. Donc euh, le marché a été là ce matin donc euh, le, nous sommes le mardi, le mardi, le mardi, nous sommes le 20 24 25 mai, nous sommes le 25 mai donc hier c'était férié donc le DAX était fermé et euh, on a vu ce matin un beau gap donc le marché a monté euh, avec un beau gap ici et ce matin pour moi euh, ce qui valait la peine d'être tenté c'est de faire une vente. Donc euh, je l'ai faite donc vous voyez ici en 5 minutes donc je me suis positionné ici à 15 577, 15 577, 577 environ et donc une fois que le marché a, est descendu donc j'ai mis mon stop loss sous mon point d'entrée donc je ne risque plus rien. Et vous voyez donc on a déjà fait 80 points de, de baisse sur ce marché. Donc comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes, euh, on a pour le moment des beaux mouvements de l'ordre de, de 600 points. Donc, si je prends ici le plus haut, là, jusqu'ici, là, on a 580. Donc, si on va depuis ici jusqu'ici, donc on a 738 points. Donc, vous voyez à 1 euro le point ce que ça rapporte. À 5 euros le point, je vous, je vous laisse faire le, le calcul. À 10 euros le point, à 15 euros, 25 euros, 100 euros le point, vous voyez ce que ça peut rapporter. Et ce n'est pas compliqué, donc euh, il faut simplement euh, comprendre les marchés et savoir se positionner de manière euh, optimale, comme je l'explique dans ma formation Scalping euh, plus Ishimoku, parce que comme ça, c'est un. Donc, euh, un graphique tout à fait nu mais euh, si vous voulez euh, apprendre à trader et, et chercher les points optimaux et eh bien je vous conseille ma formation Scalping plus Ishimoku qui vous permettra de rentrer au meilleur moment donc dans une configuration comme celle-ci. Donc euh, ce qu'on voit ici et eh bien c'est qu'on a peut-être encore une fois un potentiel de baisse important. Donc ici vous voyez le marché qui a fait euh, 580 points on peut imaginer ici on a 80 points on peut imaginer qu'il fasse encore quand même quelques centaines de points de baisse. Ça veut dire que, à la limite vous pouvez euh, essayer de vous positionner euh, lorsqu'on a un rebond. Vous cherchez à ce moment-là sur des, des unités plus petites donc vous voyez ici on a le marché qui est remonté et là bon c'était bien de se repositionner ici euh, et profiter. Donc il faudrait attendre une correction idéalement pour se positionner ou bien vous vous positionnez maintenant attention il peut y avoir toujours une réaction mais si le marché descend et eh bien euh, ça fera un beau trade également. Euh, après qu'est-ce qu'on va faire ben, on, on sait qu'on est dans une tendance haussière, hein, vous voyez c'est évident là on est en weekly, on est vraiment dans une tendance haussière et lorsqu'il y a une réaction donc vous voyez ici les belles mèches, euh, ça vaut la peine aussi de se positionner à l'achat, surtout à l'achat puisque la tendance reste quand même haussière. Euh, donc les, les, les banques centrales soutiennent les marchés donc c'est cela depuis des mois. Vous voyez ici la, la baisse forte due au Covid et puis après donc euh, il y a eu cette annonce que les banques, les banques centrales européennes allaient soutenir les marchés de manière illimitée et c'est ce qu'ils font. Donc Tant qu'on n'a pas un, un avis contradictoire à ce niveau-là, ben on peut euh, croire qu'ils vont continuer à soutenir et essayer de prendre donc des marchés comme je vous l'explique. Donc euh, prendre à la fois dans un sens. Donc ici, on vend le marché et puis on essayera de trouver de nouveau un point d'entrée qui sera euh, peut-être une, une continuation. Euh, ici, on peut. On peut imaginer que le marché va peut-être descendre jusque ici, au moins ici, je dirais, donc euh, jusque 15 15.100 15 100, euh, donc euh, peut-être 15.200 Et quand on verra euh, une belle mèche comme cela, à ce moment-là, ça vaudra la peine de tenter de se positionner à la hausse. Et vous pouvez même tenter de faire de mettre un, un bel effet de levier, pourquoi pas? et gagner peut-être à ce moment-là euh, peut-être un mois en quelques, en quelques heures. Donc vous voyez comment il faut euh, travailler, enfin c'est ce que moi je fais en tout cas. Euh, vous voyez ici donc euh, le marché qui est monté qui va redescendre peut-être à ce niveau-là. Euh, 15 000, 15100, 15200 ce seront des points où ça vaudra la peine peut-être de se positionner. Et envisager donc que le marché continue à monter peut-être encore vers les 16 000 après. Donc c'est comme cela que moi je trade, c'est comme cela que vous allez apprendre à trader. Donc apprendre d'abord à faire du scalping pour rentrer au meilleur moment et ensuite donc positionner votre stop loss de manière à ne prendre plus aucun risque. Moi ce matin j'ai mis mon stop loss et puis j'ai plus regardé mes écrans donc j'avais d'autres choses à faire et vous voyez que vous pouvez tout à fait euh, quitter les écrans et attendre que ça descende. Maintenant si le marché remonte ce n'est pas grave, je ne perdrai rien sur ce mouvement-là et s'il continue à, à baisser eh bien à un moment donné je prendrai mes, mes bénéfices. Donc vous voyez que trader comme ça euh, en apprenant à trader en scalping d'abord ça vous permet de faire des beaux trades de plusieurs centaines de points sans, euh, sans aucun risque après quelques, quelques minutes. Moi j'étais déjà, déjà gagnant ici donc vous ne prenez aucun risque de cette manière-là et euh, vous apprenez donc à trader sereinement euh, de faire des beaux gains parce que 80 points euh, vous voyez ce que ça peut rapporter sur une journée. Il y a des, y a des traders euh, qui ne font pas ça sur la semaine donc euh, vous apprendrez euh, à trader de cette manière-là. Je vous invite à, à me suivre sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et si vous voulez euh, profiter également de possibilité de trader dans des conditions parfois un peu plus compliquées que celles actuellement parce que pour moi c'est un marché très facile actuellement et eh bien dans ma formation je vous montre différents cas de figure. Donc euh, vous avez ma formation complète ou bien ma formation Scalping ou encore Scalping plus Ishimoku qui vous permettront donc euh, de profiter euh, de marchés comme cela et de faire des gains euh, quasiment gagnant quasiment tous les jours. Si mon, mon trade ici s'était avéré perdant et eh bien j'aurais cherché à me repositionner parce que les petites pertes que, que je fais à ce moment-là sont largement compensées par les grands mouvements qu'on a actuellement. Donc vous devez voir un petit peu la moyenne des mouvements. Et vous voyez qu'on tourne ici à euh, des mouvements de l'ordre de, de 600 points donc si vous perdez 10 ou 20 points c'est largement compensé par, euh, par des mouvements comme ça. Si vous prenez plusieurs positions eh bien vous pouvez couper une, une de vos positions mais euh, c'est un trading tout à fait safe que je vous enseigne ici et que vous apprendrez également euh, dans mes formations de manière à devenir rapidement un trader gagnant. Et en faisant des, des performances très intéressantes. La semaine passée j'ai fait 20% de gains en utilisant donc euh, cette stratégie euh, de trading parce que le marché euh, est optimum pour le moment pour euh, prendre des trades qui font euh, plusieurs centaines de points. Voilà j'espère euh, que mes conseils euh, vous seront utiles. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce vers le haut euh, si vous appréciez mes vidéos, partagez-la, ça m'encouragera à faire euh, plus de vidéos. Et euh, si vous voulez euh, faire partie de mes étudiants, eh bien c'est avec plaisir. Vous apprendrez encore euh, pas mal d'astuces dans mes formations. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.